Je viens de recevoir une offre super intéressante de la part d'Engie. Et oui, je suis enfin éligible à une offre pour la voiture électrique. Je vais pouvoir enfin payer mon électricité super moins chère. Et vous savez quoi Je vais pouvoir vous en faire profiter. Non, vous avez bien compris par mon ton que c'était ironique et que c'est, je ne serais pas gagnant. On va voir ensemble pourquoi. Vous écoutez Mancast Info. S'informer sur le high-tech, open source, sécurité et logiciel. Hello, c'est Cédric et je vais vous faire économiser beaucoup d'argent. Non, je ne vais pas vous demander de souscrire à un abonnement électrique, je vais vous montrer pourquoi c'est une arnaque. Regardons tout de suite ensemble. J'ai reçu donc une nouvelle offre qui m'indiquait euh, que j'avais le droit à 50% euh, sur mon euh, sur ma consommation euh, durant la nuit, durant la période de nuit. Oui, c'est la, pendant la fameuse période ce euh, qu'on dit la période creuse. Donc 50% de réduction sur le prix de kWh. Alors déjà, il me dit en astérique, c'est simplement pour dire que c'est par rapport au prix euh, du tarif réglementé et non du tarif que eux, ils appliqueraient. On va voir ensemble pourquoi. Je vous ai fait un petit tableau, là, devant, euh, hop là, ici. Fait, alors, j'ai fait un petit tableau qui récapitule. Euh, il a deux fonctions, ce tableau. Déjà, il voit à peu près combien on paye par mois d'électricité. Et si on optait pour le tarif de base, combien on payerait Donc là, vous voyez, en vert, c'est l'abonnement « heure creuse, heure pleine ». Avec la consommation et en bleu c'est si j'avais opté pour une, euh, un tarif de base. Donc là on voit que par mois je consomme à peu près 484 kWh en heure creuse et 596 kWh en, en heure pleine. C'est une moyenne, hein. évidemment en hiver je consomme plus, en été je consomme moins. J'ai une facturation qui est toutes les mois. Et voici les tarifs heure creuse, heure pleine de mon, abon de mon abonnement électrique. Et en parlant d'abonnement électrique, je paye un tarif unique par mois qui est de 12,62€. Déjà, de base, à rien qu'au niveau de l'abonnement. Donc, 12,62€ plus ma consommation électrique, je m'en sors avec 54,08€. Et si je passais en tarif de base, qu'est-ce qui se passerait J'aurais... Une tarification qui serait de 12 centimes 62, un abonnement de 10,86 euros. Si on fait la somme de tout ça, je payerai 147,76 euros. Donc on se rend compte qu'entre la tarification hors causeur pleine et la tarification de base, il n'y a guère de différence au niveau du prix final vu ma consommation. Peut-être que si j'avais une consommation un peu plus élevée, peut-être que ça jouerait. Mais là, franchement, il n'y a aucune différence. Et à propos d'Engie, on va vérifier ce qui va se passer avec Engie. Engie me propose une tarification qui est complètement différente. Je n'ai plus que leur creuse heure pleine, mais déjà j'ai un abonnement annuel de 265,47 euros. Donc il suffit de dire que je vais payer 265,47 euros sur 12 mois. Donc par mois je vais payer 22,12 euros. Voilà. Et si je change ma tarification... D'heure creuse, on voit que la tarification en heure creuse sera de 10, centi de 10 centimes 5. Et en heure pleine, je vais passer à 17 centi 171 centimes d'euros. Donc Ce qui fait que je me retrouve avec un total heure creuse, heure pleine de 174 euros. Donc la tarification heure creuse, certes, va baisser par rapport à ce que j'avais. La tarification en heure pleine va augmenter par rapport à ce que j'avais. Et c'est surtout l'abonnement qui me fait encore plus monter le coût de ce que je vais payer à la fin du mois. Donc de 154 euros, je vais passer à 174 euros. Alors, NJ, je vous remercie pour votre offre, mais elle ne correspond pas du tout à mes attentes. Allez, c'était série pour vous servir et je vous dis à la prochaine. S'informer sur le high-tech, open source, sécurité et logiciel. Là, c'était plutôt s'informer sur ma consommation. Hein.